Tu reviens chercher une Église sans tâches ni Moi je veux me préparer Tu reviens chercher une Église sans tâches ni Moi je veux me préparer Tu reviens chercher une Église sans tache ni ride. Moi je veux me préparer Tu reviens chercher une qui sont tâches ni Moi je veux me préparer Je veux me préparer Me préparer À ta venue, mon roi Je veux me préparer Me préparer À ta venue, mon roi Je veux me préparer Je veux me préparer Tu reviens chercher Une église sans tâche ni rides. Moi je veux me préparer Tu reviens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 me préparer, me préparer à ta venue, mon roi. Je veux me préparer.